M. Cardinal, merci beaucoup. On comprend que c'est un marché équilibré. pression sur les prix sera probablement moindre, mais ce n'est plus un marché de vendeurs. Et je vous dirai personnellement, M. Cardinal, j'aurais dû écouter votre présentation l'an passé, en 2012, ce qui aurait eu comme conséquence que j'aurais vendu en 2012 plutôt que vendre en 2013. probablement pour ça que je ne suis pas riche, là, je ne comprends pas ces choses-là. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, nous, euh, nous passons à la, à la dernière présentation de ce premier bloc de l'avant-midi qui portera sur le marché du multilogement. Alors, pour traiter de ce thème, euh, la Corpic a invité un courtier agréé qui est aussi l'éditeur euh, du rapport annuel sur le multilogement. Grâce à une méthodologie rigoureuse et des outils technologiques qui lui ont permis de se démarquer, il se distingue surtout par sa connaissance approfondie du marché. Il est notamment en mesure d'illustrer de façon exceptionnelle quelle est la rentabilité des immeubles de six logements et plus. Mesdames et messieurs, j'invite au lutrin M. Patrice Ménard de la firme Patrice Ménard Multilogement. Merci. Bonjour à tous. Euh, J'aimerais euh, féliciter les deux conférenciers avant. Ils ont donné beaucoup d'informations pertinentes et euh, vraiment, c'est très intéressant. Donc, euh, maintenant, je suis le troisième à vous présenter les statistiques en espérant vous rester euh, réveillés un petit peu. Euh, pour commencer, au niveau du… Euh, l'objectif aujourd'hui, je vais vous présenter euh, en partie les données qui proviennent de notre rapport annuel sur le multilogement. Le rapport, on est maintenant rendu à la quatrième édition. Au début, on a créé ce rapport-là, moi et ma partenaire, qui est Sana Benzakou, qui est aussi courtier immobilier. L'objectif était vraiment d'aller chercher une connaissance du marché parce qu'il y avait très peu d'informations disponibles au public. Puis aller chercher une information pour quand je m'assois devant un propriétaire pour faire une, une évaluation marchande, que j'aie la conviction de ce que je dis. Puis avec les outils pour pouvoir le convaincre. Finalement, avec les années, j'ai compris que c'est le propriétaire qui a toujours raison. <rire> euh, Ceci dit, on est quand même sorti, le, le, le rapport a quand même euh, pris beaucoup d'ampleur avec l'année, avec les années. Euh, vraiment, l'an passé, en 2013, il y a plus de 10 000 personnes qui ont téléchargé sur le site Internet le rapport annuel. Maintenant, les fonds de placement immobilier, les banques, euh, les firmes d'évaluation agréées, beaucoup, beaucoup de gens travaillent avec ça, qui nous consultent, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment rendu un, un, un outil de référence, on est très fiers. Autant les gens qui commencent également, qui sont intéressés par le marché euh, des blocs appartements. Maintenant, pour 2014, euh, notre agence, on a pris, nous, euh, depuis 2013, une un tournée. On, on vend seulement maintenant des, des 12 logements et plus. Donc, le rapport 2014, euh, qui est possible de télécharger sur notre site, va être seulement pour les 12 logements et plus dans le Grand Montréal. Cependant, Benoît sainte marie directeur de la Corpic, qui est un très bon négociateur, m'a convaincu pour la présentation euh, de faire, de parler à, au travail, pour le Québec au complet puis également aussi pour les 6 à 11 logements. Donc, on a fait ça spécial pour vous. Euh, ensuite, bon comme je vous expliquais, le rapport va être possible de télécharger, puis également les présentations. Je vais parler vite, vous allez voir. Donc, il y a beaucoup de stock. Donc, si les chiffres, ce n'est pas nécessaire de prendre des notes, ça va être disponible sur le site de la Corpic également pour télécharger. En premier lieu, au niveau des euh, les sources, toutes les informations que je donne aujourd'hui sont prises euh, parmi les sources suivantes. On a la Fédération des chambres mobilières du Québec, le système centriste que M. Cardinal a démontré tantôt, euh, dont la chambre mobilière du Grand Montréal qui en fait partie, la fédération. Euh, on a jlr.ca qui est un outil vraiment extraordinaire, très très agréable à utiliser puis qui permet d'aller directement à l'information. Et également le registre foncier du Québec où on va tout contre-vérifier l'information qui, qui apparaît sur les deux autres sites. Mais ce qui est important, c'est de vraiment prendre l'ensemble. C'est ça qu aussi qu'on est fier, c'est que dans notre, dans notre euh, donnée qu'on va vous donner, c'est vraiment tous les ventes, autant les ventes privées que les ventes par propriétaire. Euh, parce que si on regarde le réseau des chambres mobilières ou la fédération, dans le bloc appartement de 6 logements et plus, ça représente 34 des ventes, contrairement au marché résidentiel où la majorité des, des ventes se font par les, les courtiers immobiliers et le, le système MLS. Cependant, le chiffre, un tiers ici, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que 64 ou 66 des ventes se font à travers les propriétaires seulement. Dans le système des blocs appartements, dans les euh, courtiers spécialisés, il y, y a environ 30, un tiers qui se font par les, le système MLS, mais il y a un autre 40 qui est fait par des agents, mais qui ne sont pas officiellement sur le marché euh, MLS ou euh, centristes. Donc, c'est vraiment des, une information importante à savoir, puis il y a un 25 qui peut être fait entre les propriétaires. C'est une estimation qui est, euh, d'après moi, assez juste. Maintenant, sur chaque euh, transaction, on a sorti tous les, euh, les actes de vente, OK, des six logements et plus, et là, on a analysé ch chaque acte de vente. Puis, c'est important toute l'information qu'on peut aller chercher sur un acte de vente, c'est vraiment intéressant, on a sorti des statistiques avec ça. Premièrement, il y a environ 11 des transactions, ce qu'on appelle nous des ventes internes, c'est des ventes qui ont été rejetées pour des raisons, euh, exemple, c'est un propriétaire qui va rouler ses actifs dans une entreprise, donc qui se vend lui-même, un propriétaire qui a euh, des parents qui vont vendre à des enfants, qui vont léguer des immeubles avec un prix, euh, tu sais, des fois on voit des ventes, ça n'a quasiment pas de sens, wow, c'est un deal, mais finalement, quand tu lis comme il faut, tu t'aperçois que même nom de famille, même adresse, même ville. Euh, donc, il y a des fortes chances que ça soit. Euh. Fait que ces ventes-là, il y a environ 11 qui ont été euh, enlevées. Euh, également, on a cherché la statistique, et ça, c'est 4 des ventes, ça sont faites avec un solde de prix de vente, ce qu'on appelle des balances de vente également. Et quand on a commencé le rapport en 2011, cette statistique-là était à 11, euh, 11 oui, les 11 ou 10 des transactions se avec des balances de vente. Ça qu'avec les années, ça diminue. Ça, c'est principalement à cause du resserrement des banques là-dessus, parce que les banques, c'est de plus en plus difficile à faire des balances de ventes avec eux, qui acceptent ça. Et euh, donc, on est rendu à 4 Puis aussi, elle démontre aussi que c'est un marché de vendeurs depuis les dernières années. Donc, les vendeurs n'ont pas à faciliter en finançant les, les transactions. Une autre information intéressante qu'on peut aller chercher, c'est euh, les ventes sans garantie légale. Lorsqu'on regarde le marché résidentiel, euh, lorsqu'on entend parler de ventes sans garantie légale, on est tout un peu ça défensive, c'est normal. Dans le bloc appartement, il y a 20 des transactions qui se font sans garantie légale. Donc, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la norme. Reste que quand même, c'est quelque chose qui est quand même usuel, deux ventes sur dix, c'est-à-dire une vente sur cinq qui se fait sans garantie légale, et plus qu'on grandit en nombre d'unités, 30, 40, 50 logements et plus, et plus que la garantie légale ne s'applique pas. Donc, c'est une information. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est un acte de vente. Si on descend, comme il faut, il y a état euh, civil et régime matrimonial. Et on a fait une statistique, à savoir les gens qui ont acheté des immeubles en 2010 et qui ont revendu en, depuis 2013 combien qu il y en a qui étaient encore mariés. Là, j'ai votre attention, hein? <rire> non, c'est pas vrai, on n'a pas sorti la statistique. <rire> Reste que faire des rénovations en couple dans un 4,5, bien sûr, c'est fait du bien. <rire> bon, passons aux choses sérieuses. Le pourcentage de, de, trans de transactions qui ont été comptabilisées pour aller chercher les indicateurs de revenus nets. Euh, Puis ça, c'est là est la grosse job de notre étude. Parce qu'aller chercher euh, des, des statistiques, c'est-à-dire euh, le coût par logement, c'est très facile. Ça veut dire qu'on a le nombre d'unités, le prix que ça s'est vendu, ça se fait bien. Il y a déjà, dans le 44 il y a déjà 34 des informations qui sont sur la Chambre mobilière euh, du Grand Montréal ou la Fédération des chambres mobilières. Euh, et là, on va chercher 34 mais il faut faire attention parce que chaque vente qu'on a été chercher, chaque listing où on a été chercher l'information, on a pris les coûts réels pour les postes de dépenses comme euh, euh, les taxes municipales, les assurances, l'énergie, euh, déneigement. Mais lorsqu'on arrive au temps d'administration, vacances, mauvaises créances, entretiens, concierge, on a pris les postes d'administration que la SCHL et les banques utilisent. Donc, on a harmonisé chacun des listings qui s'est fait. Okay? fait que ça, c'est vraiment une job importante. Puis, l'autre 10 ben, il vient, euh, entre autres, de notre agence immobilière, puisqu'on a la majorité de nos ventes ne sont pas sur le réseau euh, MLS. Puis on a quand même une bonne partie du marché. Et un autre euh, 4 ou 5 qui vient aussi du… Euh, euh, des propriétaires qui ont collaboré, qui nous ont envoyé des chiffres, des gens qu'on connaissait, qui ont fait des transactions, qui nous ont envoyé l'information. Donc, avec 44 les statistiques de revenus nets que je vous donne aujourd'hui ont vraiment, d'après nous, très, très, très justes et euh, qui représentent bien euh, le marché. OK. En parlant de dépenses, est-ce que vous pensez que c'est les revenus ou les dépenses d'un immeuble qui augmentent le plus rapidement? Qui dit que c'est les revenus? Qui pense que c'est les dépenses? Écoutez, moi aussi, je pensais ça. Et lorsqu'on regarde comme il faut, on n'a pas tort, mais en même temps, ça ne bouge pas beaucoup. Depuis 2010, on a 42, 43, 41 et 43 Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pourcentage de dépenses harmonisées sur les revenus bruts pour chaque année, pour les grands, pour les grands centres du Québec. Et on s'aperçoit que les revenus et les dépenses augmentent mal à peu près à la même vitesse. Ça, c'est une statistique intéressante. Bien sûr, il y a certaines régions que le poste de dépense va être 37-38 et d'autres endroits, que je vais expliquer tantôt, sont plus à 50 euh, au niveau de, du revenu brut. Donc, ça, c'est une statistique intéressante. Ça, en tant qu'investisseur, on s'aperçoit que les deux se suivent assez régulièrement. Maintenant, euh, je vais utiliser les termes, euh, le coût par logement, le CPL, ce qu'on a, M. Euh, Cardinal, euh, pris à la porte. Okay. Dans le jargon, c'est vraiment ça qu'on utilise dans, sur le terrain, c'est-à-dire combien on paye la porte d'un euh, immeuble. Donc, ça, c'est simplement le, un immeuble de 1 million qui, est de, qui, re, qui a 10 logements, donc ça devient à 100 000 la porte. Okay. C'est une statistique qui est assez facile à, à calculer. Le MRB, qui est le multiplicateur de revenus bruts, ça, c'est vraiment la règle de, qui est utilisée le plus souvent. Euh, 10 fois les revenus, 9 fois, maintenant, c'est plus 12, 13, 14 fois les revenus. Reste que euh, c'est le prix de vente divisé par les revenus bruts euh, totaux d'un immeuble. Et également, on va utiliser le multiplicateur de revenu net. Et là, c'est le prix de vente moins les dépenses harmonisées pour arriver à un revenu net. Donc, le prix de vente divisé par le revenu net, et on arrive à des multiplicateurs. Cette statistique est beaucoup plus euh, précise au niveau de la profitabilité d'un immeuble, mais tout de même, euh, les trois sont importantes. Également, le multiplicateur de revenu net, son si inverse, c'est euh, ce qu'on appelle aussi le taux global ou le cap rate, euh, le taux global d'actualisation qui est l'inverse du modificateur de revenu net, donc ça revient aux même chose. Mais pour la fin de la présentation, pour simplifier, on va utiliser la MRN. Maintenant, 611 logements dans le Grand Montréal. Au niveau des transactions, en 2011, 824, 730 en 2012 et 697 en 2013. Fait qu'on voit que le marché diminue, il 33 transactions de moins. Cependant, si on regarde, on regarde par rapport à 2011 et 2012, où que le marché avait quasiment baissé de 100 transactions de moins dans le Grand Montréal, quand je parle du Grand Montréal, pour nous, c'est de Saint-Jérôme à Chambly au sud, de Rigaud à Berthierville. C'est vraiment le Grand Montréal. Et là, on, on voit quand même qu'une baisse, mais qui n'est pas euh, vraiment énorme. Le coût par logement est passé de 94 000 à 95 000 l'an passé. Donc, c'est stable. Encore une fois, si on regarde 2011 à 2012, ça avait augmenté de 8 000 alors que cette année, ça a seulement augmenté de 1 000 à 95 000. Et là, ces statistiques-là ici, c'est pour les 6 à 11 logements. Ensuite, on a le MRB qui est bougé seulement d'un dixième de point. Il a baissé de 12,6 à 12,5. Donc, on, vraiment, encore là, c'est stable. Et on termine avec le indicateur de revenus net qui est de 19,5 à 19,6. Donc, quand on regarde bien le marché des 6 à 11 logements dans le Grand Montréal, on s'aperçoit qu'il ne peut pas y avoir plus stable que ça. Au niveau du prix par porte, ça a monté mille de 1000 euh, Il y a un dixième de point en, en montant ou en descendant pour ce qui est du, euh, des ratios. Donc, ce que ça dit en tant qu'investisseur, ce que ça démontre ici, c'est qu'il est très, très important de bien acheter des immeubles. N'importe qui qui achetait tout croche, il y a 5 ans ou 6 ans, le temps a arrangé les choses. OK? Avec les temps, le, le marché a monté par soi-même, même si on a géré l'immeuble vraiment euh, sans vraiment s'en occuper. Alors que maintenant, quelqu'un en 2013 qui a acheté un immeuble ou en 2012, le marché ne l'aidera pas avec le temps. Il faut vraiment qu'il se concentre et qu'il fasse une job importante à l'immeuble et qu'il s'en occupe. Euh, donc, c'est vraiment une donnée importante. fait que ça, c'est vraiment un indice que, pour moi, là, qui, en tant qu'investisseur, qui devrait être euh, vraiment bien regardé. C'est-à-dire qu'il va falloir créer sa propre valeur des immeubles. Maintenant, euh, au niveau des 12 logements et plus en Grand Montréal, le nombre de transactions est à 290 en 2012, baissé à 283, ce qui est quand même une baisse. Ça suit un peu ce, qui passé, ce que M. Cardinal nous a montré dans le marché résidentiel, les transactions diminuent, mais quand même, c'est à peine euh, c'est 7 transactions de moins. Regardez bien la ligne bleue, et là, vous allez remarquer que en 2013, on regarde le quatrième trimestre, on voit que même s'il y a eu moins de transactions… En 2013, à la, au quatrième trimestre, les transactions ont repris le dessus euh, par rapport à 2012. Et ça, quand on regarde bien, je me suis posé la question pourquoi ça que est arrivé. Il faut bien regarder, il y a un phénomène qui est bien important dans le multilogement, c'est les taux d'intérêt. Et lorsqu'on regarde les taux d'intérêt de l'année 2013, on voit qu'il y a eu un creux, c'est-à-dire un, vraiment une baisse. En passant ça, c'est le taux 5 ans une moyenne de les cinq banques qui sont les bon, qui bougent le plus dans le, dans le bloc appartement, fait qu'on a pris les taux 5 ans, SCHL, 750 000 et plus. Okay. Donc, avril-mai, il y a eu un creux à 2,79, et là, à partir de juin, on monte juillet à août-septembre, pour arriver à un top de 3,59, okay, qui a rebaissé par la suite, mais quand même, on a atteint 3,59 en moyenne, ce qui fait que, vraiment, on parle de 80. Et ça, ça fait bouger les choses. Parce que si vous avez un immeuble qui vaut environ 2 millions pour aller chercher le même retour sur investissement, avec 80 points de plus, on parle d'une baisse de 160 000 Donc, quand, est-ce que ça va mettre des gens en vente? Est-ce que ça va, maintenant, garocher les gens, vont se gorrocher à vendre à cause que les taux d'intérêt montent de comme ça? Je ne pense pas. Mais quelqu'un qui est ici à la clôture, qui a un immeuble d'une une valeur d'un million, deux millions, trois millions, et qui voit les taux quand, tranquillement monter, parce que si on remarque, là, le, le processus d'un bloc appartement pour à partir du moment qu'on le met en vente et le temps que ça soit pendu chez le notaire, il y a environ 3 à 4 mois, OK? Parce que le causier est un peu plus long que le résidentiel, donc un y a 3 à 4 mois. Fait que si on regarde bien comme il faut, juin, ça commence à monter, juillet. Fait que si on avance de 4 mois, à août, septembre, octobre, on arrive au quatrième trimestre et là qu'on voit les, les pousser des transactions. Fait que c'est important de voir, de suivre ce marché-là en tant qu'investisseur. Fait que ça l'explique un peu ce qui peut se passer. Maintenant, le coût par le logement dans les grands centres du Québec. Euh, donc, le prix de vente divisé par le nombre d'unités d'un immeuble. Qui pense que c'est Montréal qui est l'endroit le plus cher, euh, mettons, la régi, mettons dans les Centre. centres, là, on va parler de la région ouest de Montréal, la région est de Montréal, les deux sont divisés par la rue Saint-Laurent, Laval-Rive-Nord, Longueuil-Rive-Sud, Québec-Gatineau-Trois-Rivières et Sherbrooke. À quel endroit, selon vous, que le coût par logement est le plus élevé? Parce que Qui pense que c'est Montréal-Ouest? Qui pense que c'est Laval-Rive-Nord? Québec, eh bien, c'est la région ouest de Montréal qui a monté à 90 000 cette année la porte, 12 logements et plus. Tantôt, on a vu 6 à 11, 95, là, dans le Grand Montréal. Donc, dans le 12 logements et plus, 90 000. Deuxième, et ça, c'est très surprenant, c'est Gatineau, à 89 000 la porte, juste en arrière. Et tu sais, c'est important, c'est une ligne qui suit étroitement le taux de... Euh, le tôt, comment je pourrais appeler C'est le taux de, de vie. La, la, le taux de... Vous allez voir que les gens à Gatineau, en salaire, si vous voulez, ont beaucoup plus de revenus. Euh, le, le taux de vie en tout cas en fait, plus élevé euh, au niveau des régions de, de, de, de, de, de, de Gatineau, de la région de l'ouest de l'île. Ensuite, on a Rive Sud, 84 000, qui a monté. Ville de Québec, 83. Région Laval, Rive Nord, 83. Et euh, ensuite, on a euh, région Est de Montréal. Fait que vous voyez, il y a un plateau qui s'installe entre 82 000 et 84 000 la porte pour les 12 logements et plus. Et euh, par la suite, on a la ville de Sherbrooke okay, et la ville de Trois-Rivières qui est à 50 000 la porte. Donc, on voit qu'il y a seulement un secteur qui a baissé. Mais là, il faut faire attention aussi. Avec les villes de Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau… Il n'y a pas énormément de transactions depuis de 12 logements. Là. Il s'agit juste qu'il y ait un parc immobilier de bonne qualité en béton avec des ascenseurs qui se mettent en vente pour faire monter les prix d'une façon assez rapide. Donc, euh, mais quand même, la réalité d'en passé, en 2013, c'est celle-ci. Et euh, ce qui est important en tant qu'investisseur, le coût par logement ne donne pas, bien sûr, la, toute la profitabilité, l'information qu'un indicateur de revenus va donner, mais il est excessivement important le coût par logement. Tous les investisseurs d'expérience vont l'utiliser d'une façon vraiment assidue. Et la raison est qu'on s'entend qu'aujourd'hui, qu'on paye 18, 19 fois ou 17 fois ou 20 fois le revenu net, à taux égal, que les gens vont pr préférer même payer 19 fois le revenu net que 18 fois s'ils si vont payer 20 000 la porte de moins, parce qu'ils savent qu'il y a du jus dans l'immeuble et qu'ils peuvent monter les revenus d'une façon assez substantielle. Et c'est ça qui est important de regarder par le coût par logement, qui donne un bon indice aussi. Euh, également, il faut regarder le niveau, le niveau de vie que je cherche. Chercher comme mot, c'est à dire que Zagada-Trois-Rivières, est-ce que c'est le niveau de vie de Trois-Rivières, est-ce qu'il y a plus de croissance à 50 000 ou gatineau à 82 C'est quand qu'on agite par cette heure parce est-ce qu'il y a vraiment des investisseurs qui vont y aller par région? Et c'est une chose importante à, à savoir. Également, euh, le modificateur de revenu net. Pour le revenu net, harmonisé, comme vous dit, on a pris les dépenses de la CHL pour euh, arriver à comparer les choses ensemble. Et là, à grandeur du Québec, Maintenant, qui pense que c'est euh, la région de Montréal, région ouest de Montréal, qui est le plus cher? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est Québec, encore? Là, c'est un peu partagé. Ici, on a Laval-Rive-Nord, qui est l'endroit le plus cher au niveau des blocs appartements de 12 logements et plus. Et regardez bien les chiffres, 20 fois le revenu net, là. là on parle des TGA de 5 en bas de 5 là. Ce qui est euh, pour des 12 logements et plus, okay? Et on va voir, on va comprendre tantôt pourquoi. Mais année après année... Ça fait, depuis 2011, Laval-Rive-Nord a toujours été l'endroit le plus élevé. Vous allez comprendre dans la prochaine statistique. Région est de Montréal, 19,6. La région est de Montréal est l'endroit où l'indicateur le de revenus net a augmenté le plus au Québec. OK? A augmenté de quasiment deux points, de 17,6 à 19,6, en fait de deux points. Euh, et puis, les gens ont beaucoup confiance. On parle des secteurs comme Montréal-Nord, que personne ne veut aller, mais pourtant, c'est un endroit qui a le plus de transactions euh, en joue. Euh, bon, le pont de la 25, maintenant, on commence à voir vraiment les résultats de ça sur le marché. Ensuite, on a la ville de Gatineau à 19.4, région ouest de Montréal à 19, Longueuil-Rive-Sud à 18.4, qui a baissé de 2 points, ville de Québec à 18.2, et c'est l'endroit où le, le indicateur de revenus a baissé le plus à Québec. Il faut dire que l'an passé, il y a vraiment des quelques tours là, en béton qui se sont vendus à Québec et qui ont fait un peu monter le marché parce que habituellement ça, ça se situe aux, aux alentours de 18, qui est un peu rendu à la normale présentement. On a la ville de Sherbrooke à 18 fois le revenu net, qui est en baisse aussi, et la ville de Trois-Rivières qui est à 17,9. Donc, ce tableau-là ici, ce qui est important de voir, et vraiment, c'est un des plus grands défis qu'on a sur le marché présentement, c'est que les transactions immobilières, les valeurs marchandes, se font entre 18 fois le revenu net et 20 fois le revenu net. Et lorsque vous allez arriver en financement, les banques vont passer à 16 fois le revenu net, Ok, avec des TGA entre 6 et 6,25. Souvent, les gens m'approchent, Patrice, allez, les banques ont changé, maintenant ça prend 20, 30, 40 avant ça prenait 15 Je dis non, non, Je dis les banques n'ont pas changé leurs règles. le financement est toujours possible à 85 avec la CHL ou en conventionnel à 75 C'est juste qu'ils ont baissé... Au niveau, ils ont augmenté les TGA, sans rentrer dans les détails, mais ils ont juste baissé les valeurs de, de financement, ce qui fait que, et ont, mais avec raison d'ailleurs, je leur donne raison au ouais, SCHL, la banque, vraiment de, de, de limiter ça parce qu'à un moment donné, ça, ça, ça commence à venir vraiment élevé et euh, ça, ça force les gens à acheter de façon euh, un peu plus, euh, tu sais, quand tu es rendu, tu mets 30-40 là, si, si pensent comme il faut avant d'acheter un immeuble. Donc, c'est vraiment une chose, une statistique importante, mais comme on peut voir, euh, c'est rendu, rendu élevé, mais ça a augmenté dans la majorité des secteurs. OK. Ça, ça va faire parler beaucoup de monde cette année. On a pris… ce qu'on a fait, c'est qu'on a statué surtout que M. Cadar, c'est une passé, a sorti son budget, les taxes, euh, beaucoup de propriétaires euh, se sont dit hey, « ce c'est pas correct », et ainsi de suite, ça a augmenté. Mais ça va mettre les choses en perspective. Ça, est la, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pourcentage qui va aux taxes municipales sur les revenus bruts d'un immeuble par région. Et puis, euh, c'est-à-dire pour chaque dollar qui rentre, combien ça en va directement en taxes municipales. C'est intéressant comme statistique, vraiment, vous allez, vous allez voir. Euh, premièrement, à quel endroit vous pensez qu'au Québec, qu on, paye, on paye le plus de taxes par rapport aux revenus bruts? Qui dit la rive -Nord? Mon Dieu, ça n'aide pas la réputation des maires de la, la Rive-Nord et, et de Laval et tout ça. Qui dit à la région de Montréal? Qui dit à la région de Québec? Trois-Rivières? Eh bien, vous allez rester surpris. Laval-Rive-Nord, en effet, 15 c'est-à-dire à chaque dollar qui rentre, il y a 15 sous qui s'en va directement aux municipalités. En plus, maintenant, ils vous obligent, dans certaines villes, à avoir des conteneurs à déchets les payer vous-même. Euh, donc, vraiment, c'est 15 Deuxième endroit, Trois-Rivières, quelqu'un dit Trois-Rivières, on arrive à 14,4 qui okay. est en baisse, les chanceux. Ensuite, on a la ville de Québec, 13 ville de gatineau 11,8 ensuite, on arrive à Sherbrooke, 11 Longueuil-Rive-Sud, 10 Là, il y a un grand absent ici, là. la ville de Montréal. Et ça, vraiment, c'est important parce que ça va aide aider à comprendre les revenus nets d'un immeuble tantôt qu'on a mis les statistiques. On arrive à Montréal, on est à 8,5 et on est à 7,9, c'est-à-dire environ 8 Fait quand on regarde Laval-Rive-Nord, on paye deux fois plus pour chaque dollar qui rentre en tant que revenu, on paye deux fois plus à la municipalité. Encore là, comme je disais, tout pour aider à la réputation des maires de la Rive-Nord et de Laval. Reste que. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas assez cher à Montréal. Il faut s'entendre, là? M. Brouillette, je pense qu'il va s'y mettre là-dessus. Et puis, euh, il faut aller se combattre parce que 15 ça n'a aucun sens, 14, 13. Et lorsqu'on regarde, euh, vraiment, la, la ville a en fait au Québec, on a, parce qu'on a sorti des statistiques en plus précises dans le rapport, c'est Saint-Jérôme, qui est quasiment à 19, euh, 19,5 Donc, euh, c'est vraiment euh, une bonne statistique. Bon. Ensuite, euh, résumé, régional. Temps ici. Okay. Donc, le régime régional, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti un indice de croissance. Et c'est tout nouveau cette année parce que si on regarde d'année en année, depuis qu'on a sorti notre rapport, les revenus nets augmentent, les multiplicateurs de revenus nets augmentent, les multiplicateurs de revenus bruts augmentent, les, euh, les coûts par logement augmentent. Mais moi qui passe ma journée à parler avec des propriétaires, ma job, là, trois, 3 quatre ans, <rire> il ne sait pas le temps de parler vraiment. Mais là, depuis 2013, là, ils, ils en ont sur le cœur, fait qu'ils se vident un peu, quand on parle avec eux, ils en donnent. Et surtout, depuis le mois de septembre, les choses ont tourné un petit peu. On plus besoin d'appeler les propriétaires, c'est eux qui nous appellent. Okay? Donc, le marché change. Mais quand je regarde les statistiques, non, les marchés, bon, le marché est en profond changement présentement. L'autre chose aussi, c'est que les taux d'occupation, ça monte à certains endroits, on a vu tantôt. Euh, la qualité des locataires change. La période pour re relouer un logement est plus longue. Mais ça, c'est des choses qu'on qu voit sur le terrain, mais que c'est difficile à faire interpréter dans les statistiques. Fait que nous, ce qu'on a pris, c'est qu'on a fait un indice à partir justement du coût par logement, le MRB le MRN. Mais également, on a pris le nombre de transactions, qui donne un peu la santé d'un secteur, le nombre d'inscriptions, ce qui arrive sur le marché versus ce qui se vend, ce que M. Cardinal nous a expliqué tantôt, l'inventaire. On a pris également, ah euh, oh oui, et tout ce qu'on vous donne, on a pris comme statistique au niveau du taux d'inoccupation, l'inscription, c'est tout pour les immeubles en vente, ou qui se sont vendus. Donc, vraiment important comme statistique, parce que souvent, un immeuble qui se met en vente, il y a des raisons pour ça. Un propriétaire il est rendu à deux, trois vacants, puis habituellement, il n'a jamais forcé pour louer, maintenant il est obligé de. Fait que là, il un il dit Ah, c'est rendu difficile, je vais le mettre en vente. Donc, voici les indices de secteur qu'on a sortis. Région Est de Montréal, 4 C'est positif, c'est l'endroit qui a le plus de. Présentement, qui est plus en santé dans le Grand Montréal. Ça, c'est pour le Grand Montréal qu'on a fait. C'est euh, deux raisons. Premièrement, c'est le, le seul endroit dans le Grand Montréal où que le nombre de transactions des blocs appartements a augmenté. Okay? Euh, également, on a vu tantôt le deuxième grand facteur, c'est au niveau du multiplicateur de revenus net. Il a monté de deux points, donc ça montre vraiment une confiance. Il faut dire que par rapport à l'Oise-de-Lille, l'Est le, de Montréal a toujours été les multiplicateurs de revenus nets en dessous. Cette année, ils ont dépassé. Et euh, je crois que c'est simplement qu'une confiance des investisseurs dans les secteurs, euh, vraiment comme on parlait de Montréal-Nord, maison Maisonneuve, Rosemont, euh, vraiment, y a des, euh, on va en parler un peu après. Ensuite, le deuxième secteur, région ouest de Montréal, on est juste à la ligne à 1 Les MRN ont, euh, dans l'ouest, ont baissé d'un, vraiment, euh, minime. Euh, le, coût, le nombre de transactions a baissé, le MRB a augmenté un petit peu. Donc, et le taux de vacances est au, vraiment au neutre aussi. Bien, cependant, au, au niveau de euh, l'inventaire, il y a moins d'immeubles. fait On arrive à 1 on est encore positif, mais on voit que ça tire de la patte. Ensuite, longueur et Rive sud on est arrivé à moins 3 La raison qu'on est arrivé à moins 3, c'est simple. Il y a deux grands facteurs. La première, c'est le nombre de transactions. Dans les 12 logements et plus, il y a eu 17 c'est-à-dire quasiment deux transactions sur 10 de moins que l'an passé. Euh, en 2013. En 2013, il y a eu deux, 17 de moins qu'en 2012. Donc, vraiment un secteur qui Également, les immeubles qui se sont mis en vente, le taux de vacances a augmenté d'une façon. C'est vraiment, euh, on parle vraiment de, on, de 10 7 Vraiment, euh, il y a une statistique là-dessus là, qui est intéressante à aller chercher parce que, donc, ça démontre le secteur. Euh, mais pour ça, on est arrivé à moins 3, même si les MRN ont monté d'un dixième de point, les MRB, en fait les MRB ont baissé, les MRN ont baissé, mais le coût par logement a monté. Donc, on arrive à moins 3. Pour le secteur Laval-Rive-Nord, on est à moins 2. Ce qui arrive présentement sur, euh, sur Laval-Rive-Nord, c'est que les, tout monde au niveau des, des coûts, des ratios, le coût par logement, MRN, MRB, ça a monté. Cependant, le nombre de transactions également, tout comme la Rive-Sud, 17 de moins également. Puis, surtout, également, sur la Rive-Nord, ce qui est vraiment frappant, c'est l'offre qu'il n'y a pas. Le nombre de 25 est-ce qu'il y a des gens qui cherchent des 25 logements et plus à la Rive-Nord? Ici? Bon, il y en a quelques-uns, mais c'est pas... Il y a, vous êtes chanceux parce qu'il n'y en, en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs en ce moment ici, ça fait que c'est bien. Mais il y a très, très, très peu d'offres. Je pense qu'il y a à peine 10 transactions de plus de 25 logements sur la Rive-Nord en 2013. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est difficile d'aller chercher des statistiques avec ça, mais quand même, on a réussi à aller chercher des, certaines euh, informations. Donc, pour ça que je donne un moins deux. Euh, fait, comme, quand on regarde le marché comme ça, on voit que les coûts augmentent, les ratios augmentent, mais en même temps, il y a des indices aussi qu'il faut regarder autres que les ratios. Fait que, ça, c'est intéressant pour ça. Ensuite, euh, rapidement, je vais passer. Les secteurs qui se sont euh, démarqués en 2013. Dans l'est de Montréal, il y a Ville-Marie au niveau du coût par logement, antique Rivière-des-Prairies au niveau du multiplicateur de revenus net qui a euh, augmenté, qui en vrai est l'endroit le plus cher. C'est sûr que Saint-Léonard est probablement l'endroit le plus cher dans l'est de l'île, mais il n'y a pas eu cinq transactions. C'est tous les acteurs avec minimum de cinq pour aller chercher une statistique. Donc, Saint-Léonard euh, serait probablement l'endroit le plus cher, mais il n'y a pas eu cinq transactions de plus de 12 logements en 2013. Au niveau du multiplicateur de revenus nets, on a bien sûr euh, le plus bas, c'est euh, la maison maisonneuve Rosemont, année après année après année, est toujours l'endroit dans l'est de l'île où il y a le plus de transactions. En fait, c'est un secteur, un, le, le quartier de Rosemont est carrément un quartier locataire, OK? tranquillement, il y a des condos, beaucoup de projets de condos qui apparaissent, mais de base, c'est un projet de un secteur de beaucoup d'immeubles. Également, un secteur de 6 à 11 logements. Euh, ensuite, on avait, juste pour tourner en arrière ici… J'avais en joue, l'endroit qui a eu plus de transactions, le nombre de transactions en joue. Ça, c'était ça difficile à trouver, parce que ce n'est même pas sur le registre foncier. C'est une vente d'entreprises qui détenait énormément d'immeubles à l'intérieur. Donc, on a vu qu'il y a eu beaucoup de causes de croissance, mais c'est surtout à cause d'une transaction qu'il y a eu plusieurs immeubles. Mais on a trouvé ça sur le registre des entreprises. Ensuite, euh, l'Ouest euh, de Montréal, le secteur qui se démarque, on a Outremont. Euh, pour la première fois, il y a plus que cinq transactions depuis qu'on a commencé notre rapport dans le secteur d'Outremont. Parc Extension, année après année, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'endroit où les logements sont les moins chers. La raison que le parc Immobilier connaisse bien Parc Extension, euh, c'est des, euh, des petits logements plutôt, de 3,5, 2,5, beaucoup et demi, d'1,5, 2,5, demi, ce qui fait que le coût par logement est très bas. Euh, côte des Neiges, de la Chine au niveau des muscateurs de revenus qui se démarquent en haut et en bas. On a Côte-des-Ninges au niveau du nombre de transactions également. Côte-des-Ninges, si on en regarde, on a deux grands secteurs au niveau du parc locatif à Montréal on a Rosemont puis Côte-des-Ninges Notre-Dame-de-Grâce. Rosemont, c'est surtout un parc locatif de 6 à 11 logements, alors que notre dame de grâce éco de c'est un parc immobilier de 12 logements et plus. Vraiment, c'est très rare de trouver un 6 logements ou un 8 logements dans ces secteurs-là. Euh, ensuite, plateau Mont-Royal-Ouest, on a eu beaucoup de transactions. L'an passé, on avait eu des méga-transactions comme le, euh, la cité, euh, les appartements de la cité qui s'étaient vendus. Cette année, on a eu quand même plusieurs transactions entre 20, 30, 40 logements qui se sont faits dans le ghetto McGill puis également dans le Mylon aussi. Donc, euh, c'est un secteur qui s'est démarqué. Longueuil-Rive-Sud, La Prairie, euh, Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau du coup par logement, c à toutes les années, c'est la même chose. MRN, Le Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite de ça, on a Longueuil au niveau du nombre de transactions. Croissance, Saint-Hubert. Euh, et la Rive-Nord, on a Bois-Briant. J'accélère un petit peu, il me reste deux minutes. On a le bois Brillant, Saint-Jérôme, okay. euh, au niveau du coup par logement. Au niveau du MRN, bois Brillant également. Laval des rapides au niveau du plus bas MRN. Le, le plus bas MRN, année après année, c'est soit Saint-Jérôme, soit Laval des Rapides. OK? C'est vraiment ces deux-là qui s'échangent de titres constamment. Le plus de transactions, même chose, Saint-Jérôme et Laval des Rapides à toutes les années, cette année, c'est Saint-Jérôme. C'est donc plus de transactions, plus d'offres sur le marché, les MRN sont plus bas. Plus haute croissance au niveau des transactions, c'est pont -Vio. Comme on sait, sur le bord de qu il y a quelques projets de condos qui sont en train de s'installer, ce qui fait que tous les gens qui ont des blocs appartements alentour veulent vendre maintenant. S'ils lèvent tous, ils vont avoir raison. De, les acheteurs aussi, bien, ça va vraiment donner une valeur importante. Donc, ça donne fait le tour un petit peu. On va terminer la présentation. Euh, euh, est-ce que c'est le temps? Est-ce que les marchés vont monter ou baisser? Je sais que M. Corriguevaux va poser la question ici. Fait que je vais laisser cette question-là Monsieur M. Corigvo, je vais en répondre euh, en même temps que les, euh, les autres conférenciers. Et euh, est-ce que c'est le, le temps d'acheter ou de vendre? Objectivement, en tant que courtier, là, okay? est-ce que c'est le temps d'acheter ou de vendre? Personnellement, euh, au niveau, de, euh, quand on regarde les statistiques les 300 transactions, 12 logements et plus dans le Grand Montréal, on a vu environ 30 à 40 transactions, là, vraiment des beaux achats, là, OK? Malgré que les prix sont excessivement hauts, il y a toujours des gens qui vont trouver y a un 10, 15 20 des transactions qui sont vraiment intéressantes. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que il y, y a un phénomène qui se passe présentement, il y a une passation entre les parents, les enfants, et souvent, y a beaucoup là-dedans qui n'ont pas de relève. Qui ne tu sais, peuvent pas léguer les immeubles. Aux, et des gens, des familles qui ont des immeubles depuis 20 ans, 30 ans. Et on s'entend qu'après 20, 30 ans, ces gens-là aussi, ces immeubles-là, souvent, ils n'ont plus d'hypothèque. Donc, la façon de gérer les immeubles ne sont pas aussi agressifs. Ils vont par la facilité. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a une hypothèque à 85 sur son immeuble là. OK? Donc, les revenus de ces immeubles-là sont souvent en dessous de la moyenne du secteur. Et c'est ça qu'il faut trouver présentement en tant qu'acheteur. Il faut aller chercher les immeubles parce qu'on l'a vu tantôt, le, le, mar le marché ne monte plus. là. Donc, ces gens-là, étant donné qu'eux autres, ils se retenaient pour ne pas vendre parce que le marché augmentait de 6, 7, 8, 9 par année, pourquoi vendre? Pourquoi mettre l'argent à la banque à 2 ou 3 Bien, Souvent, les gens qui ont acheté ces immeubles-là, ce n'est pas des gens sophistiqués au niveau de la bourse, ainsi de suite. Ils ont mis l'argent dans l'immeuble, ils ont acheté des immeubles de 30 ans, 40 ans, pour aujourd'hui, 24, 5 millions. Donc, ils ont simplement. Pourquoi tirer cet argent-là et la mettre à bord. Mais maintenant que le marché ne monte plus et que c'est plus difficile de gérer les immeubles, ces gens devraient rentrer sur le marché d'une façon en 2013. Ils ont commencé un petit peu, mais en 2014 et 2015, ça devrait avoir pas mal plus de choix. Et c'est des immeubles souvent qui sont intéressants au niveau du potentiel. Euh, pour vendre, il n'y a personne qui vient me voir, Patrice, je veux vendre parce que le marché va monter, le marché ne veut baisser. C'est toujours une question personnelle. Euh, à savoir, on sait maintenant que le marché ne montrera pas nécessairement dans les prochaines années. Donc, on va avoir une période difficile, c'est justement qu'il va falloir rénover les immeubles pour pouvoir concurrencer euh, certains, euh, dans son secteur, certaines d'autres personnes qui ont déjà fait des rénovations. Et les gens qui ont l'énergie de passer à travers quatre ou cinq ans encore, ça va commencer par la suite, selon moi, à monter. Mais si on n'a pas l'énergie pour passer à travers ces quatre ou cinq années, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus difficile au niveau de la location. Fait qu'à ce moment-là, c'est ces gens-là qui vont se mettre en vente. Euh, c'est vraiment… Une, les gens, là, qu'on voit, nous, quand ils nous appellent, c'est vraiment des gens là, qui n'ont plus vraiment l'énergie, sont tannés aussi, bien sûr, les, toujours les, les, les, les gens, les, les chicanes de couple, des chicanes de, de partenaires, les gens se mettent en vente, mais la majorité du temps, c'est des immeubles là, où les gens n'ont pas le, la, la, la relève pour enchaîner avec eux les, les prochaines années. Donc, ça termine ma présentation. Et puis, je vous remercie là, de l'attention et, bien sûr, là, on va continuer. Monsieur Ménard, vous pouvez euh, rester rester avec nous. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup pour euh, votre votre présentation. Je demanderai à Monsieur l'heureux de venir euh, nous joindre aussi. Vous pouvez vous asseoir euh, sur les chaises. Et je vous demande d'excuser de, Monsieur Cardinal qui euh, a dû s'absenter pour euh, une urgence personnelle familiale. Alors si vous l'avez vu quitter tout à l'heure, c'est euh, c'est la raison. Alors, euh, on prendra deux, deux, trois petites minutes pour poser des questions à nos, à nos invités et faire appel euh, peut-être à leur boule de cristal. Euh, messieurs, puis je vous laisse le soin de, de répondre euh, euh, qui voudra, la, comme on dit toujours, la question qui tue. Euh, les valeurs des propriétés ont fortement augmenté au cours des dernières années. Est-ce que, de votre point de vue, vous prévoyez que les valeurs vont continuer d'augmenter? vont diminuer, vont demeurer stables. Alors, quel est votre forecast? Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce secteur-là? Et là, je vous demande de vous commettre, parce que vous avez 500 personnes qui vous tiendront en rigueur l'an prochain. Vous je peux y aller? aller? Oui, je vais y aller en premier. Euh, ben pour nous, euh, pour ce qui est du marché de l'habitation, il y a eu des, peu importe le type d'habitation au cours des dernières années, il y a eu des croissances très très soutenu. Donc, le marché a connu une forte croissance au niveau des prix, là, si on regarde sur le, le marché de la revente. Actuellement, là, comme euh, j'en ai parlé ce matin, comme M. Cardinal en a parlé également, les, le marché a changé. Donc, c'est plus un marché de vendeur, que ce soit euh, pour la maison, le condo ou le plexe. Les marchés sont beaucoup plus équilibrés, Donc, les, la demande est moins forte. Et euh, donc, cette année, nous, la, on s'attend à une croissance du prix sur le marché de la revente euh, très faible. Donc, je vous dirais même des prix relativement stables cette année. Euh, sur le marché de l'habitation. Donc, j'ai inclus également les plexes là-dedans. Euh, assez confiant de dire qu'avec un marché plus équilibré, il va avoir beaucoup moins de pression sur les prix. On le voit déjà, on l'a vu en 2013, une croissance de prix qui a ralenti, et ça sera également le cas cette année pour nous. M. Ménard, quelque chose à rajouter? Oui. Euh, ben pour le, le créneau du multilogement, c'est bien mon expertise. Euh, au niveau des prix, euh, définitivement, ça ne montrera pas... Euh, on peut voir que les coûts par logement vont peut-être monter les MRB, MRM peut-être de 1 ou 2 maximum. Cependant, je peux, à, à l'inverse, vous assurer que ça ne baissera pas. Euh, une des raisons qui est vraiment importante lorsqu'on regarde le marché de l'immobilier en général, euh, le multilogement, M. Cardinal ne a parlé, mais c'est le seul segment de l'immobilier où l'inventaire n'augmente pas. Et ça, l'offre et la demande, il faut vraiment en tenir compte parce qu'il y a très, très peu d'offres sur le marché. Donc, on regarde d'année en année, il y a plus de maisons, il y a plus de condos. Il y a plus de commercial, il y a plus de plex, il y a plus d'industriels. L'institutionnel est un peu au neutre, mais le multilogement est le seul segment qui n'augmente pas. Il n'y a plus de construction dans les 12 logements et plus. C'est vraiment euh, très, très, très rare. Donc, ça, ça tient le marché. Les taux d'intérêt, on a parlé tantôt, ça a un impact quand même assez important. Euh, si les taux d'intérêt stables, ça, je ne vais pas me commettre là-dessus, parce que selon les experts, ça va rester euh, au même taux, ça fait qu'il ne devrait pas avoir de mouvement. Un autre facteur, pour terminer là-dessus, Souvent, on me demande, Patrice, oui, mais les condos qui se construisent au centre-ville, partout, les condos à Rosemont, sur le plateau, à Hochelaga, euh, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix? Personnellement, je crois qu'absolument pas. Okay? Euh, la raison est fort simple, c'est que le marché du condo, euh, le, premièrement, le marché du bloc appartement qu'on connaît bien comme il faut, 75 à 80 des loyers dans le Grand Montréal okay, sont en bas de 800 par mois. Ceux qui ont des appartements, qui ont des immeubles à revenus où les loyers sont en haut de 800, 900 ou 1000, le 20 qui reste, oui, il peut y avoir une compétition directement avec les condos, avec le surplus de condos. Mais pour la ma très grande majorité des propriétaires, les loyers sont en bas de 800 Donc, je ne peux pas voir comment un condo peut se louer euh, vraiment. Il y a une limite, un condominium, minimum, c'est rare qu'on va voir ça en bas de 1000 ou 900 ou 1000, 1100. Donc, je ne peux pas voir comment ça peut compétitionner avec les loyers qui sont entre 600 ou 500 ou euh, 700 Avec le, le resserrement des règles concernant l'accès à la propriété, est-ce que, pardon, est-ce que vous pensez que ces règles-là vont avoir un impact sur le taux d'inoccupation ou est-ce que ça aura davantage un impact sur l'offre en condo locatif? Ça, ça dépend de M. Leroux parce que l'accès à la propriété, pour moi, c'est pour mon euh, j'en ai parlé tout à l'heure. La vague d'accession à la propriété qu'on a connue au cours des dernières années, selon nous, cesse-t-on. Les jeunes acheteurs de condos qui ont été très nombreux au cours des dernières années sont un peu moins présents du côté du marché de la copropriété. Donc, c'était pour moi le facteur plus important pour 2014 pour prévoir une légère baisse du taux d'occupation du côté du marché locatif. Donc, moins d'accession à la propriété un euh, taux d'occupation qui devrait… donc une pression à la baisse sur le taux d'inoccupation en 2014. Euh, est-ce que, euh, pour les années à venir maintenant, quel sera l'impact sur le taux d'occupation? Euh, même, moi, la question que je me poserais, est-ce qu'il pourrait avoir un certain regain là, pour la construction d'immeubles locatifs dans les années à venir? Les, les constructeurs qui ont été très actifs du côté du condo voient un peu là, que la vague s'estompe. Est-ce qu'il pourrait avoir un retour vers la construction du logement locatif, donc qui pourrait permettre au taux d'occupation quand même, là, de, de, de descendre pas trop bas. Donc, ça, ça sera à voir dans les prochaines années. Mais pour 2014, certainement, moins l'accession à la propriété, le taux d'occupation qui devrait baisser un peu à Montréal. Alors, évidemment, on aurait, euh, on aurait plusieurs questions, mais le, le temps file et je suis certain que vous en avez aussi euh, plusieurs questions. Vous pourrez rencontrer nos conférenciers euh, à la pause qui suit. Alors, messieurs, merci beaucoup pour euh, merci. vos présentations. Et, euh, et nous allons prendre la pause d'une vingtaine de minutes. Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez retourner où on était tout à l'heure à l'entrée, à la mezzanine, euh, café, jus, brioche vous attendent, et les kiosques des partenaires des commanditaires. Alors, de retour dans 20 minutes, ce qui donne à peu près 10h30. 10 Merci.